Trois raisons de ne pas faire d'études pour pouvoir devenir riche. Quand je, dis, quand je parle de richesse, bien évidemment, comme tu le sais dans cette vidéo, c'est tout simplement synonyme de liberté. La liberté de pouvoir justement prendre des décisions comme bon te semble, euh, pouvoir euh, être libre de tes choix finalement. Donc ça, c'est un, une notion très importante pour moi. Donc tu me verras souvent parler de richesse ou du mot riche dans maintes vidéos YouTube, mais sois-en sûr, c'est un synonyme de liberté pour moi. Donc, quelles sont ces trois raisons Si c'est un sujet qui t'intéresse, si toi aujourd'hui tu souhaites justement avoir un gain de liberté, pouvoir prendre des décisions de, dans ton activité, dans ta carrière, etc. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre plus de 60 000 abonnés au moment où je te parle. Et surtout, nous mettre un pouce bleu, ça justement encourage les dizaines de personnes qui travaillent dans mon équipe et qui te produisent du contenu sur le développement personnel, les finances personnelles, le business en ligne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 Dans cette vidéo je me retrouve chez moi et dans mes bureaux parce qu'on a aménagé nos bureaux à domicile je me retrouve chez moi donc je suis rentré pour plusieurs mois au cameroun pour lancer justement de nouvelles activités dans le domaine du digital et dans l'investissement immobilier dans la, en afrique francophone de manière générale quelles sont ces trois raisons pour lesquelles justement ben, pour moi les études ne servent pas à grand chose pour pouvoir devenir libre pour ma part j'ai fait énormément d'études donc j'ai euh, trois bachelors j'ai un master et je suis également commissaire aux comptes Donc, euh, pas expert comptable parce que j'étais justement dans le processus de, de devenir expert comptable. Mais j'ai passé justement les UV pour être commissaire au compte. Donc, euh, je pouvais signer, certifier les comptes, etc. Donc, moi, j'ai voilà, étudié, j'ai fait, fait des écoles de commerce à Montpellier. Puis, je suis parti à Heul en Angleterre. Après, je suis passé par Paris Dauphine. Puis, j'ai fait un certificat euh, en ligne à HEC Paris. En même temps, j'ai justement euh, passé le diplôme de commissariat au compte. Puis j'ai même passé les, euh, le GMAT afin d'intégrer plusieurs MBA. Et comme tu le sais, j'ai pu euh, shifter ma carrière en tant qu'investisseur immobilier, puis en tant qu'entrepreneur en ligne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer justement quelles sont les trois raisons pour lesquelles pour moi, de, en tout cas, suivre des études ne va pas forcément te rendre libre. En fait. Pourquoi Parce que ben, dans les études qu'on a suivies, donc primaire, secondaire, etc., enfin voilà, tous les niveaux, on ne nous a jamais appris comment justement devenir réellement entrepreneur. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la voie royale pour devenir libre financièrement. On ne nous a jamais appris comment devenir entrepreneur. Pourquoi Parce que ben, les personnes qui nous enseignent les différentes matières qu'on qu apprend dans ces établissements ne sont tout simplement pas entrepreneurs. Même en école de commerce, donc là, c'est un niveau plus avancé, même en école de commerce, les profs ne sont pas entrepreneurs donc on va, te, on va te faire des cours sur le marketing, on va te faire des cours sur euh, la gestion des finances, sur l'entrepreneuriat, on a même des cours d'entrepreneuriat mais malheureusement ces personnes qui nous enseignent ces matières là ne sont pas entrepreneurs et ça je l'ai dit dans plusieurs vidéos, comment veux-tu apprendre de quelqu'un qui n'a pas réalisé ce que tu veux accomplir, tout simplement, c'est un peu comme conduire Aujourd'hui, si tu veux conduire une voiture, si tu veux apprendre à conduire une voiture, si tu veux, apprendre à, si tu veux passer ton permis, il faut que tu apprennes à conduire avec quelqu'un qui a passé son permis, tout simplement. Si tu veux apprendre à cuisiner, il faut que tu apprennes à cuisiner avec quelqu'un qui sait cuisiner. Pareil pour le foot, etc. Donc, c'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Si tu veux être libre, il faut apprendre de quelqu'un qui est libre, qui a pu créer des entreprises ou qui a pu investir afin de devenir libre financièrement. Donc, c'est la première raison pour laquelle d'office. Bah, l'école ne nous apprend pas à être libre parce que bah, les personnes qui nous enseignent à l'école ne sont tout simplement pas libres la deuxième raison pour laquelle pour moi les études ne te permettent pas de devenir libre c'est tout simplement l'entourage c'est que tu vas être formé à devenir entre guillemets un employé et tu vas être entouré de personnes qui vont être des employés donc partant de là ton entourage ne te prédestine pas à être libre en fait comme on dit on est la moyenne des cinq personnes avec qui on traîne Montre-moi tes amis, je te montrerai ton futur. Ça, ça c'est le, le dicton d'un de mes mentors, euh, Dan Peña. Donc, montre-moi ton entourage et je te montrerai quel est ton futur. Et c'est la vérité. Donc, tu évolues avec des profs qui ne, qui ne sont pas libres et tu évolues avec un entourage, des amis, des collègues, des ceci, cela, qui eux ne savent pas comment être libres. Donc, tu es prédestiné de base à ne pas être libre, en fait. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle, pour moi, l'école ne te pousse pas à être le début. Je ne suis pas en train de dire que l'école, c'est une nouvelle chose. Moi, ça m'a beaucoup servi et ça me sert énormément, même dans mon business, parce que j'ai certaines compétences justement en gestion, en management, en analyse financière, etc. Donc, voilà, j'ai certains automatismes que peut-être ceux qui n'ont pas, les autres entrepreneurs qui n'ont pas fait d'études n'ont pas. Mais ça ne, ça ne veut rien dire, en fait, des études. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont même pas le bac, qui n'ont même pas mis les pieds à l'école, qui sont à des niveaux que tu peux pas imaginer. Maintenant la différence des fois c'est au niveau de la formalisation etc mais euh, bien évidemment ils peuvent embaucher des personnes qui sont compétentes dans ces domaines-là donc clairement l'entourage pour revenir au point ou second point c'est que l'entourage ne le te prédispose pas à être à devenir libre en fait tout comme lorsque tu commences à travailler tu vas être entouré justement de personnes qui pour eux ben, la finalité c'est de faire carrière c'est d'évoluer c'est de devenir euh, senior manager senior manager directeur, partner etc etc etc donc si ces personnes ne sont pas dans une quête de liberté justement tu ne pourras pas devenir euh, libre financièrement tout simplement et moi ça a été un peu le challenge que j'ai eu lorsque j'ai commencé à travailler c'est que bon justement moi j'étais dans cette quête de liberté heureusement que j'avais deux trois collègues qui se reconnaîtront dans cette vidéo on était tous les trois dans cette quête de liberté on a pu se soutenir afin de pouvoir justement mettre sur pied plusieurs entreprises immobilières et plusieurs business en ligne pour certains notamment et la troisième et dernière raison pour laquelle, justement, pour moi, l'école ne te permet pas d'être libre, c'est que, pour moi, c'est mon avis, c'est que l'école ne te pousse pas à te dépasser. L'école t'apprend à devenir moyen. Je m'explique. Lorsque tu vas avoir, je ne sais pas, une dizaine de matières et qu'il va avoir ton conseil de classe, notamment, par exemple, au collège, au lycée, ben, on va te dire, ok, ben, voilà, tu as eu 8 de moyenne dans telle matière, tu as eu 14 de moyenne dans une autre matière, tu as eu... 10 de moyenne dans, dans la troisième matière et à l'issue du conseil de classe on va te dire ben il faudrait que tu combles les lacunes dans les autres matières et que finalement tu pas que tu délaisses la matière où tu as 14 de moyenne mais que finalement ben, tu restes à 14 de moyenne ça ça t'apprend à devenir moyen en fait tu ne vas jamais exceller parce que ben pourquoi ne pas aller chercher le 20 sur 20 même le 21 sur 20 et finalement déléguer des autres matières à d'autres personnes. Bon, là, je te parle d'un point de vue de business. Bien évidemment, à l'école, ça ne se passe pas comme ça. Mais je fais un shift avec le système anglo-saxon dans, le, dans lequel, ou contrairement au système francophone, où on va te dire de privilégier les matières dans lesquelles tu es bon, en fait. Moi, euh, il y a de cela quelques années, j'avais beaucoup de difficultés dans certaines matières, Tu vois notamment toutes les matières un peu littéraires, tu vois, genre euh, littéraire et certaines matières, même à chiffres. J'avais des difficultés à ce niveau-là. Lorsque je suis parti en Angleterre, on m'a demandé bah, c'est quoi les matières que tu aimes et on va te faire un diplôme par rapport à ça. Et j'ai pris des matières comme la comptabilité, la finance, j'ai pris des matières comme le consulting, j'ai pris des matières comme la stratégie, j'ai pris des matières comme le management d'équipe, etc., tu de marché, tout ça. Donc, j'avais genre six matières et c'était des domaines dans lesquels j'étais bon et j'ai pu avoir de très bonnes notes. C'est la raison pour laquelle le système pour moi, tel qu'on l'a, ne nous permet pas de devenir libre parce que ben, finalement, on ne va jamais se dépasser. En entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe que si tu n'es pas bon dans un domaine, tu vas pouvoir trouver les personnes compétentes pour finalement réaliser cette tâche-là. Je t'invite à regarder ma masterclass. Dans ma masterclass, je fais des fautes d'orthographe. Tu vois, je fais des fautes d'orthographe. Mais ça n'empêche pas, bon nombre d'investisseurs justement, malgré les fautes d'orthographe, à se focaliser sur finalement les stratégies, sur le fond et non la forme afin de pouvoir exceller. Donc, je t'invite à regarder ma masterclass malgré le fautes d'orthographe et tu sauras justement comment mon groupe d'investisseurs, malgré... Qu'il y en ait certains qui n'aient pas de diplôme avons pu pour certains devenir millionnaire Voire multimillionnaire en immobilier Et c'est là que la différence doit se faire Donc là c'est les trois raisons pour lesquelles Pour moi l'école ne te permettra pas De devenir riche donc libre C'est tout simplement parce que bah, on, Ce n'est pas enseigné. Tout ce qu'on nous enseigne à l'école Les personnes qui nous enseignent ça Ne sont pas libres, elles n'ont jamais rien accompli Va juste demander à ton prof de marketing Est-ce que tu as déjà lancé une campagne te permettant de générer des millions de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires dans un secteur d'activité. Par contre, le prof de marketing, qu'est-ce qu'il va te dire Il va te dire, oui, il faut que tu, faut que tu fasses ton analyse SWOT, il faut que tu fasses les forces et faiblesses, il faut que tu euh, analyses les 4P, etc. Tout ça, c'est des trucs qui ne servent à rien. Nous, à l'interne, on a des compétences dans lesquelles ben, on a pu mener des campagnes qui, qui nous ont généré des millions de chiffres d'affaires, en tout cas pour nos clients, grâce à à des stratégies marketing tu vois pourtant on n'a pas de docteur on n'a pas de doctorat en économie mais va voir un prof de marketing en lui demandant est ce que tu as pu mener des campagnes avec des budgets publicitaires allant au delà des six chiffres annuels donc des centaines de milliers d'euros des centaines de milliers de dollars et qui te rapporte des millions de, de chiffres d'affaires je pense pas que ce soit le cas en tout cas il y en a très peu tu vois la deuxième raison pour laquelle justement bah on n'est pas prédestiné à être riche via l'école c'est tout simplement parce qu'on est entouré de personnes qui ne pense même pas à devenir libre en fait. Qui pour certaines personnes, ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible en fait. Donc, c'est là qu'on tu te rends compte qu'on vit dans des mondes à part. Quand on parle de liberté financière pour certaines personnes, c'est une aberration. C'est tout simplement pas possible pour eux de potentiellement vivre de, re, de revenus autres que le salariat. Donc comment veux-tu évoluer dans un, dans un environnement comme ça? La troisième raison pour laquelle justement l'école ne nous prédestine pas à devenir libre, c'est que l'école nous conditionne à être au moyen. Les ne nous, nous interrogent même pas sur ce dans quoi on est bon. Qu'est-ce qu'on veut réellement Et tu vois, savoir ce que tu veux et surtout pourquoi tu le veux, ça peut faire la différence en termes de résultats. Très clairement, on a des participants à nous qui, à qui on a juste posé ces questions là qu'est-ce que tu veux faire Pourquoi tu veux faire Et des fois, ils se sont rendus compte que la chose qu'ils voulaient faire n'était pas forcément ça en fait. C'est le pourquoi qui détermine, qui détermine ce que tu veux réellement. Et une fois que tu as identifié ça, il te faut juste mettre en place une stratégie pour atteindre cet objectif-là, tout simplement. Et l'immobilier, c'est un bon moyen d'y arriver. Donc, moi, je t'invite à nous rejoindre dès à présent pour notre nouvelle masterclass exclusive. Et tu auras également l'occasion de prendre un rendez-vous avec nous. On va justement mettre en place ta stratégie qui va te permettre d'atteindre des sommets en immobilier. Tu verras des fautes d'orthographe, tu verras des fautes de français. Peu importe, mais nous, au moins, on sait où on va et on arrive à avoir des résultats incroyables. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, n'hésite pas à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt.